Alors, dans l'exercice suivant, on va s'intéresser à des parcours différenciés. Donc, on va regarder le schéma d'abord, Il commence à, à s'étayer un petit peu, hein, commence à un peu plus compliqué. Donc, on ne va pas toucher euh, à l'étape 2A de d'accès de, euh, au cours. Donc Ça, on n'y touche pas. On ne va pas non plus toucher à l'étape 2C, euh, qui est celle de révision pour l'instant. Et donc, on va s'intéresser à la branche du milieu qu'on va commencer à subdiviser en plusieurs étapes. Donc, on va avoir nouvelles étapes à créer. Donc, une étape 3B, 4B et 5B. Donc, je garde le petit B, en fait, je garde la numérotation ABC pour les différentes branches. En fait, on aura donc trois branches numérotées ABC. Et ensuite, à l'intérieur de ces branches, eh bien là, pour la, la branche B, eh bien, on va numéroter 2, 3, 4 et 5. Donc là, on va avoir un travail un petit peu plus conséquent. On va avoir besoin donc de créer deux nouvelles étapes. Donc, une étape qu'on a déjà, c'est l'étape de quiz, avec le quiz numéro 1. Donc là, on va commencer à dispatcher nos quiz dans les différentes étapes. Pour l'instant, nos trois quiz, donc il y avait le quiz 1 et ensuite deux quiz, un quiz 2 de niveau 2 et un quiz 2 de niveau 1. Donc là, on va commencer à les dispatcher dans trois étapes différentes seront donc à créer. Et on aura également une nouvelle étape de contenu, donc différente de l'étape de contenu précédent, qui sera euh, un rappel de cours. Donc là aussi, hein, vous avez sur le, euh, le, le fichier euh, que, que vous avez téléchargé tout à l'heure, un item qui doit s'appeler rappel de cours. Je vais vérifier tout de suite, parce que une année où on avait oublié de le mettre. Euh, non, voilà. Ça s'appelle cours extrait, en fait. Cours extrait 1. Donc ça, c'est le rappel de cours, en fait, euh, le titre, c'est bien rappel de cours. Donc ça, c'est celui qu'il va falloir utiliser également. Donc il va falloir utiliser à ce niveau-là, rappel de cours. Et ensuite, on va. Alors, on aura toujours bien sûr l'accès conditionnel. Ça, ça ne change pas. Hein. Donc la première partie ne change pas. Ce qui va juste changer, c'est qu'on va supprimer euh, des, des quiz. On va en laisser qu'un, en fait, dans, dans l'étape 2B. Et donc on va ajouter, vous allez avoir à créer une étape 3B, qui est une étape de contenu une étape 4B qui est une étape de quiz, et une étape 5B qui est également une étape de quiz. Et Ensuite, on va regarder comment on va enchaîner tout ça. Donc Voilà le travail à réaliser. Vous avez ici à nouveau une copie d'écran avec tout ce que vous devez avoir normalement dans votre dossier d'exercice. Un indice qui vous donne quelques informations, et ensuite, on va commencer à travailler sur l'accès conditionnel déjà commencer par créer les nouvelles étapes hein, avant de se lancer dans les conditions. Je vais y aller progressivement, hein, je vais simplement pour l'instant vous montrer l'ajout la, des étapes et ensuite je vous laisserai faire le, la suite. Donc ici, euh, il faut que l'on ajoute euh, deux de nouvelles étapes, donc les étapes 3, 4 et, et 5, donc ce qu'on va faire tout de suite, euh, et qu'on modifie également le contenu de la 2B. Par contre, ce qu'on ne modifie pas pour l'instant, euh, dans cet exercice là en tout cas hein, c'est cette partie là à gauche donc l'étape d'orientation donc ce qu'on a fait tout à l'heure euh, et le lien vers les étapes 2A, 2B, 2C ça c'est pas modifié on va juste modifier un petit peu le contenu de 2B mais pour supprimer euh, euh, deux quiz et ensuite pour euh, tout à l'heure prévoir les, les enchaînements euh, conditionnels donc un rappel de cours ici ça c'est une étape de contenu Donc, c'est l'étape que je vais appeler b rappel de cours. Voilà. Ensuite, j'ai besoin de deux nouvelles étapes de quiz. Donc, qui sera le quiz 2, niveau 2. En fait, c'est la même... Questions, mais avec un niveau un peu différent, Pas le même type de question, et enfin l'étape de quiz 5b, donc qui est un quiz. Alors, quiz 2 de niveau Donc là, on a réalisé nos différentes étapes. Donc, on va les remplir maintenant. Donc, je reviens ici à la 2B, qui est celle de, de l'exercice précédent, hein, où il y avait un enchaînement de trois quiz. Ben, je vais enlever les deux derniers. Voilà. Je vais les supprimer. On enregistre. Donc ça, voilà, pas de problème. Et puis pour l'étape 3B, qui est le rappel de cours, là, je vais lui associer euh, l'élément donc c'est un grain de cours en fait hein, de Dopal qui s'appelle cours extrait 1 donc je vais lui associer euh, pardon c'est ici voilà. donc ça ça s'appellera euh, rappel de cours et sur les étapes euh, donc, 4B et 5B, je vais associer les exercices que je viens d'enlever. Donc, le quiz de niveau 2, ça, il va aller sur l'étape 4B. Donc, le quiz 2, niveau 2. Voilà. Alors, les enchaînements, on verra après, parce que ça va être un petit peu plus compliqué. Et le 5B, c'est le quiz 2, de niveau 1. Voilà. Voilà, donc là les étapes les contenus des étapes en tout cas sont spécifiés maintenant on va s'intéresser et là je vous laisse d'abord regarder par vous même euh, on va s'intéresser maintenant aux enchaînements donc là aussi hein, vous avez la solution donc, euh, parce que ce n'est pas évident, hein. donc euh, les solutions vous sont données, euh, à vous de les reporter déjà, et puis ensuite de vérifier que ça, ça fonctionne, et d'essayer de comprendre hein, ce qui s'est fait. Donc déjà, là, euh, au niveau de, de l'enchaînement, on va utiliser une rubrique qui s'appelle Feedback, et on va supposer que la réalisation des quiz doit être de 100% pour pouvoir euh, estimer qu'on est en, en, en succès. Bon, bien sûr, plus tard, on pourrait faire autrement, mais pour l'instant, on va prendre cette hypothèse. Donc là, maintenant, je me tais pendant 5 minutes. Et je vous laisse faire. Alors, voyons ce qu'on a à faire maintenant pour terminer le schéma. On va agrandir le schéma en question. Donc, il y a deux choses à faire. Une première au niveau de l'étape 2B, où il va falloir déterminer. Donc, on va avoir deux finalement deux sorties possibles, alors que précédemment, on avait toujours à la sortie d'une étape, qu'une seule possibilité, enfin, sauf pour l'étape d'orientation d'ailleurs. Euh, mais pour les étapes plus classiques, on n'avait qu'une seule sortie. Et donc cette fois-ci, on va falloir faire le choix entre l'une ou l'autre euh, des euh, l'un ou l'autre des chemins, euh, en fonction d'un échec ou d'une réussite. Ça, ça va se faire dans la rubrique euh, feedback de, de chacune des étapes. Donc en cas d'échec, on va vers l'étape 3B. En cas de réussite, on va vers l'étape 4B et on va devoir faire le même travail au niveau de l'étape 4B où là aussi il y a deux sorties possibles en cas de succès ou en cas d'échec alors regardons où ça va se situer donc tout ça vous expliqué euh, ici où on va régler donc je vais me mettre d'abord sur l'étape 2B voilà je vais agrandir un petit peu et c'est ici au niveau du, du feedback, donc la rubrique feedback, qui pour l'instant était vierge, c'est-à-dire vierge de conditions, mais il y avait quand même un, un retour, euh, où on va fixer euh, une condition euh, sur le, le succès. Donc, ça vous explicitez en fait ici, je vais agrandir à nouveau. Voilà, donc ça c'est l'enchaînement 2B vers les étapes 3B et 4 d 4B, pardon. Donc le premier, euh, le premier enchaînement donc c'est vers l'étape 3b c'est-à-dire le rappel de, euh, de cours ça c'est si on est en échec donc si on est en échec euh, la condition de l'échec c'est que le, le score obtenu euh, au quiz eh bien, soit strictement inférieur à 100% hein, puisque on a dit bah, le, la réussite c'est obligatoirement 100% alors ça c'est parce que on a un seul quiz euh, c'est un quiz qui plus est opale donc, la réussite d'un un quiz opale, c'est soit on réussit, soit on est en échec, c'est-à-dire c'est 0 ou 100%. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. On verra un peu plus tard qu'il y a des quiz spécifiques opales où le résultat peut être plus nuancé. Et puis également, si on a une étape avec plusieurs quiz, là aussi, bien sûr, on fera une espèce de moyenne. Enfin, on pourra d'ailleurs choisir un peu mode de calcul de, de, de, de du, du succès ou pas aux, aux différents quiz. Donc là, on se met dans vraiment un cas très simple. Euh, réussite, c'est 100%. Non, réussite, c'est inférieur, strictement à 100%. Donc, premier, euh, premier feedback, on va activer ici la ligne intervalle et on va choisir le menu ici, strictement inférieur à, et on va spécifier euh, 100%. Et puis, on va ajouter un deuxième intervalle, où là, on sera supérieur ou égal à 100%. Et on ça déterminera enchaînement, un enchaînement simple vers l'étape 4B qu'on a créée tout à l'heure. Je vais revenir à mon schéma. Voilà. Donc Ici, je vais déjà supprimer. Il n'y a plus de retour direct à l'étape 1. Ça va être un retour ici à l'étape 3B. Je pose là, et la condition de retour à cette étape 3B, eh c'est lorsque on a obtenu un, un score strictement inférieur à 100%. Voilà. Et je vais ajouter un deuxième intervalle. Donc On peut en mettre autant qu'on veut. Alors autant qu'on veut, c'est... Pour exact, puisqu'il n'y a finalement que quatre conditions, mais pour chacune des conditions, il y a également un choix de pourcentage. Donc, ça veut dire qu'on peut mettre quand même beaucoup de conditions différentes. Et donc, là, c'est lorsque le score est supérieur ou égal à 100%. Voilà. Et l'étape, c'est la 4B, hein, je crois. Voilà enregistre et donc voilà pour le la, la première, le premier réglage de l'étape 2B vers les étapes 3B et 4B donc là je ne fais que recopier hein, ce qui est à l'écran on pourra ensuite euh, plus tard moduler un petit peu tout ça voilà, donc je vous laisse faire la, le deuxième sur le même modèle, moi je vais le faire de mon côté sans le commenter c'est exactement la même chose, mais avec des, des, des, des étapes différentes. Alors il restera également à compléter. Je reviens à nouveau au schéma. Donc, dans mon schéma, j'ai également des enchaînements, cette fois-ci des enchaînements simples hein, à compléter. Donc l'étape 3B, euh, qui a un enchaînement simple vers l'étape euh, 4B. Et également l'étape 5B, qui est un enchaînement simple vers l'étape 1. Voilà, voilà, donc ça je vais le compléter. Donc la 3B ici, qui doit aller vers l'étape 4B. Bon, tout ça se fait par glisser-déposer. Hein. Voilà. Et, alors, tiens, 4B, j'ai encore des étoiles, je ne sais pas pourquoi, on sait bon. Ah oui, c'est le titre. et l'étape donc 5B qui doit être rebouclée vers l'étape 1 et un titre voilà donc là il n'y a plus d'étoiles rouge donc normalement ça doit être bon et on va pouvoir tester le fonctionnement alors, évidemment, plus on avance, plus les tests sont longs, parce qu'il faut regarder tous les cas de figure. On verra dans un des exercices une méthode pour tester, lorsqu'on va avoir plusieurs branches, ne tester que la branche sur laquelle on travaille. Euh, monsieur, excusez-moi, est-ce que vous pouvez oui. juste rappeler où est-ce qu'on revient pour le rappel de cours Ça rebondit sur quelle page Alors... Mon schéma. Donc, le rappel de cours. Donc, ici, le rappel de cours, il va vers l'étape 4D. D'accord, merci. Voilà. Il, suffit, il, faut, il faut suivre le schéma à chaque fois. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident parce qu'il faut changer de fenêtre assez souvent. Mais bon, voilà, c'est une habitude à prendre. Donc, je vais vous remontrer. Voilà, donc étape 3B, ici je suis dans l'étape 3B, et donc l'étape 3B s'enchaîne ici avec l'étape 4B. Donc là, c'est un enchaînement simple. Et de la même manière, donc l'étape 5B, l'étape 5B s'enchaîne également par un enchaînement simple vers l'étape 4 Donc là, il n'y a, a rien à mettre dans l'intervalle pour l'étape 5B. Donc, on vérifie que ça fonctionne. Donc là, malheureusement, ça va être un peu long, puisqu'il va falloir d'abord cliquer sur le cours, revenir au menu, et là, enfin, aller dans la branche entraînement. Donc, c'est celle qui nous intéresse. Donc, dans la branche entraînement, alors, je vais d'abord revisualiser re le schéma, de manière à voir ce qu'il y a à vérifier. Donc, le schéma, le voilà. Donc là, je suis dans cette branche-là, et là, je suis à l'étape 2B, donc là, c'est à ce niveau-là où je vais devoir répondre différemment à l'exercice pour pouvoir tester les deux branches. Donc je ne vais pas répondre d'abord pour être en échec et voir si on passe bien par le rappel de cours, ensuite l'étape 4B. Au niveau de l'étape 4B, c'est pareil. Je ne vais rien répondre pour l'instant de manière à être en échec et vérifier qu'on passe bien par l'étape 5B et qu'ensuite on revient à l'étape 1. Je vais d'abord tester ça. Donc oui, il va y avoir en fait quatre tests à faire, hein, puisque ensuite, partant de l'étape 2B, ben, je vais vérifier que euh, je vais répondre correctement à la question pour être en succès. Donc, chanter ici l'étape 3B et est directement à l'étape 4B. Étape 4B, étape 4B euh, ben, là je vais devoir tester un succès. Bon, non, j'ai dit quatre, non, il y a, y a trois, juste trois tests à faire. Même pas. Non, deux, deux suffisent. Puisque là, je vais pouvoir me mettre en répondre correctement pour être en succès et revenir à l'étape 1. Donc, c'est bon. Une et deux. Ici, à chaque fois, on teste. Donc, vraiment deux, étapes. Enfin, deux, deux tests devraient suffire, je pense. Donc là, je ne réponds à rien. Comme ça, je serai en échec. Et donc, je vais bien, effectivement, rappel de cours. Le, le menu apparaît ici. Donc, j'arrive bien sur le rappel de, de, de cours. Donc, puisque j'arrive sur le rappel de cours, on me propose le quiz de niveau 2. Là, je ne vais pas répondre non plus. Donc, normalement, on devrait me proposer le quiz de niveau 1. Effectivement, on propose bien le quiz de niveau 1. Voilà. Et là, bah, quelle que soit la réponse, euh, normalement, je dois revenir au menu principal. Donc maintenant, je vais tester, je vais maintenant répondre correctement aux questions. Alors, je vous donne tout de suite les bonnes réponses. Les images matricielles, c'est euh, BMP et JPEG. JPG. Et les images vectorielles, c'est les deux autres, donc ODG et SVG. Donc ça, ce sont les bonnes réponses. Donc là, si je valide avec un succès, je ne passe pas par l'étape de cours euh, complémentaire et je vais directement au quiz de niveau 2 comme tout à l'heure. Donc le quiz de niveau 2 ici, euh, les pixels évoquent une image matricielle et des fonctions mathématiques évoquent des images vectorielles. Et là, je valide. Et du coup, je reviens bien au menu principal. Alors, je vais quand même revenir sur le test. Alors, vous voyez... Euh, alors, Là, l'intérêt hein, du test, euh, en tout cas quand je reste dans, euh, dans Scénarii, c'est qu'il mémorise mes, mes réponses. Donc euh, voilà, je ne suis pas obligé de re, remettre les réponses. Voilà, alors je vais par contre me tromper ici à l'étape euh, de quiz de niveau 2. Donc je par exemple ne pas répondre. Pour pouvoir tester également le quiz 2, de niveau 1. Donc, image matricielle ici. Alors là, attention, il faut zoomer pour vérifier. Alors là, il n'y a pas de pixelisation. Et là, voilà, l'image est de moins bonne qualité. Donc, l'image de moins bonne qualité, c'est l'image matricielle. Donc, je fais un glisser-déposer. Ça, c'est l'image matricielle. Et l'image de bonne qualité, c'est l'image vectorielle. Voilà. Je valide et normalement, je dois revenir également au menu. Donc, c'est bon. Voilà, comme ça, j'ai testé là toutes les configurations possibles. Et vous voyez déjà que le test, il est un petit peu long hein, parce qu'on a ajouté d'abord plusieurs étapes. Il y a des conditions, donc il faut tester chaque cas. Donc, le bon test, hein, c'est bah, lorsqu'on a testé vraiment tous les cas de figure. Donc, vous imaginez qu'au bout d'un moment, ça commence à devenir compliqué. Donc, il va falloir avoir un peu de méthode pour faire des tests. On verra dans un autre exercice euh, une méthode possible pour ne tester que ce qui nous intéresse.